Cette question est le, la représentation typique de toute l'énergie du groupe de ce soir. Elle résume magnifiquement bien tout ce que je viens de dire de nous. Tout ce que je viens de dire de toutes les personnes qui vont se sentir concernées. toi qui te sens concerné par, sa, par la thématique du, de, de cette vidéo, de ce live. La question de Corinne y répond magnifiquement bien. Pourquoi parce que déjà, Corinne, tu te demandes la question qu'est-ce qui te pousse En fait, qu'est-ce que tu en as à foutre Quels sont les mécanismes qui t'emmènent sur une piste de réflexion qui te. De... En fait, peut-être que tu doutes. Moi, derrière cette question, qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je perçois C'est un, un fantasme du chemin qui ne serait pas le mien ou, le, ou le, euh, le, le, le fantasme de « mes parents ne sont pas mes vrais parents », en fait, je suis le fils, la fille d'un couple de super-héros. Je suis le, fille, le, le fils et la fille des indestructibles. Et tu te crées, Corinne, un chemin, derrière cette question, il y a un mécanisme qui, il y a un mécanisme, pardon, qui, te, qui te décentre de, du vrai objectif que tu as déjà atteint maintenant. C'est-à-dire de vivre le chemin de je crée une nouvelle activité professionnelle dans, euh, avec les animaux et la nature. Derrière ce... Ouais, ok, on va aller vers ça. Je suis toujours ce que le silence me dit, toujours. Derrière ce mécanisme de... J'ai des parents... En fait, mes parents ne sont pas pauvres, ils sont riches mes parents ne sont pas mes vrais parents, mon chemin n'est pas mon vrai chemin, il y a un, un autre cachet que j'essaye désespérément de chercher, de chercher, il y a un... un aphorisme, je ne sais pas ce que ça veut dire, je vais aller chercher, je sais même pas, je sais pas ce que c'est, est-ce que ça existe un aphorisme Comme moi Alors, petite minute, petite minute culture. L'aphorisme en grec, aphorimos, définie délimité, est une sentence énoncée en peu de mots, et par extension, une phrase, qui résume un principe ou chercher à caractériser un mot, une situation, sous un aspect singulier. Par certains aspects, il peut présenter comme une figure de style lorsqu lorsque, lorsque son utilisation vise à des effets théoriques. Et donc, c'est autosuffisant. Je n'ai pas trop bien compris. Si vous avez un, une définition plus claire pour moi sur le chat, je suis, je suis preneur. Bon, bref. Derrière, mais soit dit en passant, c'est pas le. ce que me dit le silence derrière, c'est que le, la mentalisation de la définition de l'aphorisme n'est pas utile. Derrière, il fallait vraiment que... Ok, pourquoi je parlais d'aphorisme C'est parce qu'il y avait... Le, il euh, y avait cette notion de délimitation. Euh, tu délimites toi-même... Ah, mais oui, c'est ça. Merci. Je parle au silence, oui. Euh, pourquoi est-ce que tu as ce... cette croyance que ton chemin n'est pas le vrai chemin, Corinne C'est parce que... Je ferme la fenêtre de Wikipédia. C'est parce que tu ne veux pas te délimiter par manque de choix. Tu voudrais que ton, ton choix soit confirmé et reconfirmé et affirmé, que le monde entier, te, que les anges et tout le tintouin viennent avec une pancarte du haut des cieux et te disent « c'est par là ». Derrière, il y a un manque de sûreté par rapport à toi-même. Ah, et derrière, tu ne veux pas jouir en fait. Oh, ok, on est là. Ça, c'est l'information que tu devais entendre pour ce soir tu ne souhaites pas forcément jouir de ta vie. Pourquoi tu ne souhaites pas jouir de ta vie Pour être sûr et certain de ne pas louper, de ne pas louper le chemin. Pardon. Parce que de la jouissance, pour toi, te détourne du chemin. De ton chemin, de la pureté, etc. etc. et toutes ces conneries. Donc, ça, ça a bougé. Pour le groupe, qu'est-ce que ça veut dire Pour le groupe... Ok, ça me renvoie je dois rester avec moi-même il y a sans cesse quelque chose à voir avec moi-même et les autres n'ont rien à voir dedans donc on s'enferme dans une espèce de bulle illusoire de je dois travailler sur moi ou ce sera toujours meilleur plus tard ou je vais travailler sur moi dans ma grotte et ensuite je vais partir à la conquête du monde dès que je serai réalisé euh... C'est une recherche de soi déconnectée de la réalité. Là, ok. Ça, c'est bon, c'est posé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre pour tout le monde Ouais. Euh, qu'est-ce qu'il y a à exprimer pour désenclencher ce mécanisme-là Et faire bouger tout le groupe Travailler dur est un mythe. Travailler dur est un, est un mythe qui est à la vie dure, qui est persistant. Euh, pourquoi est-ce que je dis ça Parce que qu'est-ce qui sous-tend ce « je dois travailler dur » commun à tout le monde C'est parce qu'on se place en porte-à-faux par rapport à ça. Soit on a tellement cette injonction en soi qu'on on ressent une telle pression qu'on se refuse à bouger, qu'on ne peut pas bouger parce que ça ça nous fait un effet anesthésiant. Soit on est des, on est des, euh, des machines de boulot à sans, cesse, à sans cesse vouloir la perfection, à sans cesse vouloir que ce sera mieux la prochaine fois, donc je continue. Et derrière, qu'est-ce qu'on se cache Et qu'est-ce qu'il y a à dire pour faire bouger Ouais. On refuse de rester au point zéro. On refuse de rester au point zéro. On refuse de rester au point zéro. Voilà, ça c'est bon. Le point zéro, c'est quoi pour vous donner quelques clés Sachant que le simple fait que je l'énonce, et d'ailleurs vous pouvez aussi ré répéter cette phrase-là, je suis au point zéro. pas pour que ça bouge, mais pour que votre mental et votre conscience se rendent compte que ça a déjà bougé. Et le point zéro, comment vous pouvez incarner cette information dans la matière, dans vos vies, dans votre quotidien, dans votre corps, dans vos cellules, dans votre ADN, en ne recherchant pas un effet particulier Ok, C'est le contraire de tout ce que j'ai fait cet après-midi. Cet après-midi, j'ai passé trois heures à chercher un logiciel de... Euh, un logiciel qui me permettent de poster sur plusieurs groupes simultanément. J'ai passé trois putains d'heures à petit à petit perdre mon énergie, à petit à petit euh, pas m'énerver, mais j'y étais presque. <rire> C'était euh, peut-être la pire après-midi de ma vie, mais paradoxalement, celle qui m'a appris le plus sous bien des aspects. Mais bref. J'ai cherché quelque chose de précis, de concret, et je ne lâchais pas l'affaire. Voilà ce qui nous met en porte-à-faux. Et voilà ce que le point zéro va arriver à, dé à désactiver. Donc, vous répétez juste la phrase, je suis au point zéro, et au lieu de suivre un plan précis de je dois faire ceci, l'injonction de travailler, ou alors l'injonction de ne pas travailler parce qu'il y a trop de pression, parce que derrière, j'ai réellement une injonction vibratoire que je dois travailler, juste mettez-vous là-dedans, dans cet espace, espace nommé, point zero, et regardez vers où vous avez envie d'aller. Ouais, c'est un peu too much, too much ce que je dis, mais l'information est là.